...d'autres présentations. C'est le moment de, de la période des questions. La députée Duran Bruce... Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Monsieur le Président, soit le ministre de l'Environnement et d'Action en matière de changement climatique ne peut pas gérer son personnel, Oh, il le dit de contourner des nouvelles, des règles. Selon Global News, il a confirmation qu'entre 2006 et 2014, son ministère a choisi d'ignorer des milliers de plaintes contre le de, contre des éoliennes. En avril, le ministre a dit qu'il était fier de son personnel. Mais pas... Euh, il ne faut pas être fier. Des milliers de plaintes, plus de tiers ont été ignorées. Est-ce que la première ministre, Monsieur le Président, va demander à ce ministre de faire son travail et d'enquêter toutes les plaintes qu'il a reçues sur les éoliennes industrielles partout dans la province? qui font beaucoup de bruit, la première ministre. Monsieur le Président, je sais que le ministre de l'Environnement va vouloir commenter, mais je sais aussi que nous prenons des préoccupations des gens de la collectivité très au sérieux sur beaucoup d'enjeux, et un clou, j'ai dépensé un temps énorme depuis des années, à écouter, à parler des gens qui sont préoccupés quant aux éoliennes. Et en fait, quand je suis devenu la première ministre, on a changé les règles quant à l'apport municipal et l'établissement des éoliennes. Interruption du président Je lis les signes que vous faites et je suis préparé à passer au geste. La première ministre, je sais que la députée d'en face le sait que selon les règles existantes, les municipalités ont beaucoup plus d'autorité pour indiquer s'ils sont prô, prêts à recevoir ou pas ces parcs industriels. Le député Delgan Middlesex alors, s'il vous plaît, question complémentaire député de London, Elgin, Middlesex, London. Je reviens à la première ministre. Ce gouvernement euh, force les municipalités à accepter les parcs industriels d'éoliennes et il y a en particulier le projet Strong Breeze. Et même dans un sondage fait par la municipalité, on dit que 87% des résidents sont contre, comme est la municipalité. Et le ministre de l'Environnement et d'Action de, de, pour le Changement climatique a ignoré beaucoup de plaintes. On doit savoir que le ministère ne va pas aider si les gens se plaignent et aider à résoudre les problèmes causés par les éoliennes. Ce gouvernement a dit qu'il n'a pas besoin d'électricité qui est créée par le projet Strong Breeze. Est-ce que la première ministre va faire ce qui s'impose? Est-ce qu'elle va écouter les municipalités qui ont dit non et on annule le programme Strong Breeze à Downtown? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, d'abord, je n'étais pas le ministre pendant cette période. Deuxièmement, vraiment, la première chose, interruption du Président. Le député de Leeds-Granville. S'il vous plaît. Veuillez continuer. Monsieur le Président, non seulement on prend au sérieux ces peintes et depuis les trois ans que je suis ministre, et je pense avant, j'ai rencontré beaucoup de gens, on travaille avec le député de Huron bruce sur le programme où... où on fait beaucoup de tests, c'est très important. On a une expansion et je parle aux gens de la collectivité, ils sont très préoccupés. Nous n'ignorons pas ces choses-là. Mais c'est assez curieux, M. le Président. Ils sont jamais soulevé des problèmes quant aux déchets nucléaires, quant à la pollution du charbon, aux défis de lignes de transport. Et ils attaquent seulement des projets d'énergie renouvelable. Ils ont une obsession... Avec tout ce qui réduit les gaz à effet de serre. C'est le parti. Merci. Question complémentaire finale. La députée d'Aliberton-Corry-Lakes-Brock. Merci. Je reviens à la première ministre. Sur Global News, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a dit que ses plaintes sont isolées à un projet à Hurenburg, mais ses préoccupations ne sont pas isolées. La proposition de Snowy Ridge, un projet dans ma circonscription, a été examinée par un ancien employé du ministère de l'Environnement et qui a démontré qu'il avait des problèmes. L'évaluation a été cavardée. deux experts de, de de bruit ont été aussi censurés. Et le ministre, il était le ministre, a dit qu'il n'y avait pas de témoins experts qui parlaient des préoccupations de la santé. Le ministre dit qu'il prend au sérieux les choses, mais comment est-ce que le ministre peut expliquer ce euh, schéma de cacher les faits que les employés vous disent? Le ministre. Alors, Monsieur le Président, Interruption du président. Euh, le député de Leeds-Granville, deuxième fois. Et on va discuter les avertissements plus tard. Vous voyez terminer. Monsieur le président, le parti d'en face où le chef a passé beaucoup d'années à Ottawa a nié le changement climatique, à saper les efforts du Québec et de l'Ontario. Interruption du président. Je vais passer bientôt aux avertissements. Le ministre. Le parti d'en face disait au cours de dix ans que les éoliennes entraînaient des problèmes de santé. Notre gouvernement, plutôt ce gouvernement, avait caché des données probantes. Et donc il s'est avéré que leurs affirmations étaient erronées. Donc, ce parti, nouvelle question, la députée de Dufferin-Caledon à la première ministre. Peu étonnant, il s'est avéré que le ministre n'a pas mené d'enquête quant au bruit des éoliennes industrielles. Les ministres libéraux ignorent les propriétaires de maisons à Dufferin-Caledon depuis dix ans. En 2011, j'ai demandé au ministre de rendre service à la famille Whitworth, le docteur de laquelle a recommandé quitter la maison en raison du bruit. En 2013, cette famille a reçu un courriel d'une phrase qui a dit « Le ministère ne traite plus votre dossier. » La première ministre fera-t-elle ce qui s'impose et est-ce qu'elle traitera à nouveau ce dossier ?» La première ministre, comme je l'avais déjà dit, je suis tout à fait préoccupé par la réaction des collectivités aux éoliennes. J'ai rencontré nombreux groupes au cours de plusieurs années et j'ai écouté leurs préoccupations. La députée de dufferin caledon à l'ordre va terminer. J'ai fait en sorte qu'il y avait des études faites. Nous avons collaboré avec le gouvernement fédéral nous avons effectué des changements. La députée de dufferin caledon deuxième fois, veut poursuivre. Nous avons changé les règles en matière de l'emplacement des éoliennes. Nous avons donné davantage de pouvoir aux municipalités. Nous, donc, nous avons effectué des changements en fonction des préoccupations soulevées par les députés d'en face complémentaires. Le député de Stormont-Dundas-Glengarry-Sud, à la première ministre. Ce ministre n'a pas les renseignements concernant le nombre de plaintes déposées auprès de son ministère où il n'assume pas sa responsabilité. L'un de mes commettants a porté plainte concernant les mesures incorrectes dans ce projet éolien. Et il s'est avéré que le ministre avait reçu cette plainte. Il a dit qu'il n'y avait qu'une plainte, mais selon Glo Global News, il y avait des milliers. Les Ontariens méritent une réponse et une résolution de ce problème. Le gouvernement a dit qu'en raison de l'électricité excédentaire, il allait annuler les prochains projets énergétiques. La première ministre demandera-t-elle à son ministre de mettre en place un moratoire sur des projets éoliennes tant que ces préoccupations n'ont pas été réglées? La première ministre, nous avons réagi aux préoccupations des municipalités. Je prends très au sérieux ces préoccupations et nous nous, nous sommes attaqués à ces préoccupations. La députée de Duffin-Calden, vous êtes averti. La première ministre, Monsieur le Président, je dois poser cette question. Est-ce que ce parti ne veut pas parler des changements que nous avons effectués dans cette province? Ils l'ont qualifié des, des changements prématurés qui rendront service aux ontariens, par exemple le développement de l'énergie renouvelable qui aide les enfants touchés par l'asthme. Ce parti ne veut pas parler d'un salaire minimum de 15 dollars de l'heure et ne veut pas parler de 100 000 places en garderie. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. La députée de Nepean Carlton à l'ordre. La prochaine fois, nous allons passer aux avertissements. Complémentaire final. Le député de Niagara West, Glenbrook. Merci. Les tarifs d'électricité sont à la hausse. Les subventions qui coûtent cher, ont entraîné ces augmentations et c'est un fardeau très important pour les Ontariens. Mais ce gouvernement ignore les plaintes. Le gouvernement libéral ne s'intéresse pas aux pétitions déposées en chambre portant sur cette question et le gouvernement ne s'inquiète pas de leur propre collectivité. Certaines de ces collectivités se retrouvent dans les circonscriptions gouvernementales. Il y a quelques semaines, le gouvernement avait la capacité d'annuler ces décisions lorsque j'ai déposé une motion. Malheureusement, le gouvernement l'a rejetée. La première ministre, pourquoi ignore-t-elle les préoccupations des Ontariens? La première ministre, au contraire, j'ai rencontré les commettants de la circonscription de ce député. La députée de Huron-Bruce, deuxième fois, députée de bruce Gray Owen sound j'ai une, une bonne mémoire. La première ministre. Il me semble que ce parti ne s'intéresse pas aux préoccupations des personnes qui euh, s'intéressent à un salaire minimum de 15 dollars de l'heure. D'après le chef de ce parti, c'est un salaire trop élevé. Mais est-ce que c'est trop Est-ce que c'est une mesure prématurée pour le les 30 des ontariens qui euh, gagne le salaire minimum. Votre temps est écoulé, Madame la Première ministre. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danforth. Merci à la Première ministre. La Première ministre mettent en évidence le fait qu'elle ne comprend pas la situation à laquelle font face les Ontariens. Les familles se trouvent dans une situation très difficile sur le plan des factures d'électricité. Mais plutôt de les aider, la première ministre accorde une priorité aux intérêts de son parti en créant une combine de prêts qui fera hausser les factures d'électricité. La première ministre. Pré présentera-t-elle ses excuses pour avoir priorisé ses intérêts politiques au-delà au des intérêts des Ontariens. Notre plan, c'est d'investir dans cette province, de stimuler l'économie, de collaborer avec les entreprises, de faire en sorte que les jeunes aient accès à une excellente éducation de la maternelle jusqu'en université. C'est de faire en sorte que les, les familles aient accès aux services de garde, de faire en sorte que les enfants aient accès aux médicaments. C'est de faire en sorte que les enfants puissent accéder aux services nécessaires et pour que les familles aient les soutiens nécessaires. Ceci comprend une réduction des tarifs d'électricité, une réduction qui aura lieu cet été. Ça ne sera pas à l'avenir. Donc, notre plan c'est d'offrir aux Ontariens les ressources nécessaires et de les permettre de participer à la croissance économique de cette province. C'est ça le sens de notre plan en matière de travail, en matière d'électricité et en matière de logement. Comme je l'ai dit, le député de Prince Edward Hastings est averti. Nous avons passé aux avertissements à la Première Ministre. Le premier, la Première Ministre veut améliorer sa popularité qui s'est devenu très évident. Après que le directeur de la responsabilité financière a confirmé que le plan libéral fera hausser les factures d'électricité, mais quand même, elle l'a fait adopter à toute vapeur. Ce plan ne protège pas les Ontariens les zones à travers de la province, mais plutôt les initiés lib libéraux. Pourquoi est-ce que la première ministre s'intéresse-t-elle plutôt aux intérêts des initiés libéraux, plutôt aux intérêts de ceux qui l'ont élu? Le ministre du Logement vous est averti. La première ministre, c'est la dernière journée de nos travaux avant de passer à... Je ne vais pas le qualifier d'un congé, parce que je sais que les députés travailleront d'arrache-pied durant l'été. Mais étant donné que c'est la dernière journée, je voudrais dire le suivant. Je sais que les partis de l'opposition sont au courant de, du fait que de me diaboliser en discutant des sondages, que ça va, l'idée que ça va me déranger et que c'est une excellente idée politique. Moi, je comprends très bien les sondages et moi, je veux pouvoir mettre en place des mesures qui répondent aux intérêts des intérêts aujourd'hui et à l'avenir. Veuillez vous, vous asseoir à l'ordre. Veuillez continuer de m'insulter. Et donc, vous avez le droit de, de, de ne pas faire preuve de respect. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. À la Première ministre. C'était vraiment à la Nixon. Les entreprises et les familles nous disent. Qu'elles ne peuvent pas se permettre de payer davantage d'augmentation des tarifs d'électricité. Mais le, la Première ministre met en place la vente de Hydro One et sa combine de prêts qui, tous les deux, feront hausser les factures d'électricité. Pourquoi la Première ministre ignore-t-elle la rétroaction des Ontariens Le ministre de l'Énergie, parlant d'hier ici en Chambre, nous avons fait adopter un plan qui vise à. Réduire les factures d'électricité de 25 en moyenne. Ce parti no, s'y est opposé. Le député de Stormont-Dundas, Glengarry-Sud, vous est averti. Je vais peut-être commencer à désigner les députés par nom. Vous ne faites pas preuve de respect vais continuer. En ce, que, en ce qui concerne un programme qui vise à aider les plus vulnérables de la province et en ce qui concerne la réduction des tarifs d'électricité, tous les deux partis de l'opposition s'y sont opposés. Les Premières Nations et les particuliers qui habitent dans les réserves qui vivent en pauvreté, nous allons faire baisser leurs tarifs d'électricité. Mais ces partis se sont opposés à ces mesures. Nous avons fait en sorte d'aider toutes les familles de la province. Nouvelle question, la députée de premier. Cette question s'adresse à la Première ministre. Donc, le gouvernement libéral a empiré le réseau énergétique, mais après des années de budgets gelés, hospitaliers et après des compressions au personnel de première ligne, le budget de 2017 ne finance pas adéquatement les hôpitaux, à la hauteur de 300 millions de dollars. Donc, pourquoi la première ministre ne finance pas les hôpitaux de la province? La première ministre, la députée d'en face est au courant du fait que le budget prévoit une augmentation de 3,1 des budgets hospitaliers de la province et il y aura une augmentation d'au de moins de 2 pour tous les hôpitaux de la province. De plus, il y a 9 milliards de dollars qui sera disponible pour les rénovations de ces installations. Nous comprenons le travail très important des hôpitaux. Nous avons investi 450 millions de dollars dans les hôpitaux l'année dernière, mais il s'est avéré Qu'une augmentation était nécessaire. Donc, ceci fait partie du budget. Complémentaire. Les compressions au personnel de première ligne entraînent des hôpitaux surpeuplés et ceci mine la qualité des soins. Donc, les patients se font traiter dans les couloirs. Les hôpitaux de sous saint marie se trouvent dans une situation très difficile. Le taux d'occupation est de 120 dans les unités de soins aigus et les gens se font traiter dans les couloirs dans les salles de bain et ailleurs Les compressions aux soins de santé de la Première ministre mine la qualité des soins offerts aux ontariens. pourquoi est-ce que la Première ministre ne finance pas adéquatement les hôpitaux le ministre de la santé et des soins de longue durée Merci monsieur le président nous avons prévu une, une augmentation de 5 pour l'hôpital de Sous saint marie qui signifie 6 millions de dollars. Lorsque Horizon Santé Nord à Sudbury s'est fait attribuer 6 millions de dollars durant cet exercice fiscal, c'est un budget qui prévoit 500 millions de dollars de plus pour les hôpitaux pour qu'ils puissent s'attaquer à ces problèmes. Donc, ça m'étonne que la députée d'en face soutient ces augmentations budgétaires, mais cependant, elle s'est opposée au budget qui prévoit ces augmentations. Nous avons une longue liste d'hôpitaux, beaucoup d'entre eux qui se en sont fait attribuer des augmentations de financement. Complémentaire final. Qu'est-ce que ça signifie le sous-financement des hôpitaux? Je vais vous parler d'Henri Charpent, de ma circonscription. Donc, il était sur une civière en urgence au cours de deux jours. Et puis, il était dans une salle de télévision. Et il m'a dit que c'était tout à fait embrassant et une expérience tout à fait terrible. Malheureusement, M. Chartrand n'est qu'une personne parmi les milliers d'antériens qui ont souffert en raison du surpeuplement des hôpitaux entraînés par le manque de financement du gouvernement. La première ministre, quand arrêtera-t-elle les compressions et quand investira-t-elle dans la dignité des antériens? Le ministre de la Santé, nous venons de le faire. Le budget de la semaine dernière, son parti s'y est opposé. Monsieur le Président, Peut-être euh, elle, euh, peut elle pense à un gouvernement néo-démocrate, peut-être elle pense à 1994, lorsque son parti a annoncé une compression de 53 millions de dollars aux hôpitaux aux psychiatriques de la province. C'était une compression de 17% ou peut-être elle se rappelle de la dernière fois que son parti était au gouvernement lorsque 10% des médicaments étaient enlevés de la liste des médicaments couverts. Donc, ce gouvernement a arrêté de, de financer un grand nombre de médicaments durant son mandat. Ce gouvernement a, a supprimé 44 des lits de soins aigus et 13 des lits de santé mentale. Et ce parti a réduit le financement des hôpitaux au cours de la dernière année de leur gouvernement. Nouvelle question, député de renfrew nipissing pembroke au ministre du Travail, c'est la journée des travailleurs blessés. En janvier, la CESPAT a effectué des changements à son programme d'aide auditive sans consulter les récipiendaires du programme. Et trois fournisseurs ont été choisis. En raison de ces changements, les travailleurs ont moins d'options et ceci mine leur qualité de vie. En raison de la perte d'huile, en milieu de travail, des milliers de travailleurs ont besoin des appareils auditifs afin de préserver leur qualité de vie. Le nouveau régime ne réalise aucune économie, mais les résultats des récipiendaires ont été empirés. Comment le ministre peut-il défendre un changement politique qui est à l'avantage de personne? Le ministre du Travail, merci au député de sa question. C'est une question très importante et j'accorde une importance particulière à cette question. Le, au sein du ministère du Travail et au sein de la CESPAT, nous avons pour but de traiter les travailleurs blessés avec la dignité qu'ils méritent. Nous comprenons à quel, point, à quel point il est important de faire en sorte que les travailleurs qui ont des troubles sur le plan auditif aient accès aux meilleurs appareils possibles. J'ai appris des préoccupations de ces travailleurs blessés et des professionnels auditifs. J'ai parlé à la CESPAT en ce qui concerne cette question et je sais que nous serons en mesure de parvenir à une solution afin de desservir de manière adéquate les travailleurs qui ont des problèmes sur le plan auditif. Du travail. Je sais que la CESPAT prétend qu'il y a un processus d'exemption, mais nous avons entendu parler de cas où les demandes des patients sont retardées de façon injuste, même s'ils reçoivent l'approbation. Et vous savez, les appareils auditifs ne sont pas financés plus à un coût plus élevé. Et donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce changement? Un appareil auditif n'est pas une solution qui fonctionne pour tous. Il, il y a des mesures à prendre et différents autres éléments à, à, dont il faut tenir compte. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut assurer que la CESPAT renverse ces changements qui échouent auprès de la population afin que les gens puissent choisir un appareil auditif qui soit à leur corde? Le ministre du Travail, je remercie le député de sa question. Après la discussion que j'ai tenue avec la CESPAT, nous travaillons de près avec les producteurs d'appareils auditifs eux-mêmes, la société ontarienne... La Société ontarienne euh, des orthophonistes et différents autres organismes. Entre-temps, nous continuons à nous assurer que les travailleurs blessés reçoivent les ressources nécessaires, que ce soit par, avec en considérant des besoins exceptionnels ou particuliers, mais de prendre les questions de ce parti sur le traitement des travailleurs blessés et la façon dont nous, dont nous mettons de l'avant notre approche, j'aimerais voir un appui pour l'augmentation du salaire minimum dans la province de l'Ontario, puisque ces travailleurs font face à de grands problèmes quotidiens, par exemple, d'acheter des vêtements pour leurs enfants ou payer leur loyer et toutes ces dépenses. Trop peu, trop tôt, ce n'est pas une réponse. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de timmins james Ma question s'adresse à la Première Ministre. J'aimerais vous raconter l'histoire de Richard et teresa de Moore. Richard a souffert d'un AVC il y a quelques temps. Il a été traité à l'hôpital de district de Timmins. Ils ont fait son mieux. On a vu des compressions et la physiothérapie, on s'est débarrassé de son programme de physiothérapie. Donc, Richard doit retourner chez lui. Les casques ne sont pas en mesure de lui donner des, ce service de physiothérapie à la maison. Sa femme a dû quitter son emploi pour pouvoir s'occuper de lui puisqu'il ne peut être laissé seul pendant trop longtemps, ce qui est encore pire. Il a 64 ans. Il n'a aucun plan de médicaments. Il a besoin de, de médicaments pour traiter sa condition. Pourquoi est-ce que Kathleen Wynne a inventé un, un régime d'assurance médicaments qui ne me permet pas à moi d'obtenir les médicaments dont j'ai besoin? Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez laissé quelqu'un tel que Richard Menoir hors de votre régime, alors qu'il a souffert d'un AVC et qu'il ne peut se permettre de payer ses médicaments? Intervention du Président. Veuillez poser votre question à la Présidence. On utilise les titres, non pas les prénoms. Au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, évidemment, lorsque nous entendons de telles histoires, ça nous émeut, ça nous inquiète. Et c'est important que tous les Ontariens aient le soutien dont ils ont besoin lorsque lorsqu'ils ont vraiment besoin de ce soutien. Nous avons un bon réseau d'hôpitaux. Nous augmentons le budget de cette année pour l'hôpital de Timmins lui-même afin de fournir ces bons services de haute qualité. Nos casques sont en transition et ils seront fusionnés à nos afin de pouvoir travailler de près et d'envoyer ces services aux premières lignes à l'avantage des patients. Et lorsqu'on parle de médicaments, je serais heureux de couvrir ce sujet au cours de la complémentaire. Nous faisons tous les efforts nécessaires afin de donner des médicaments à ceux qui en ont besoin par différents programmes, incluant le POSPH, Ontario Travail et euh, la Fondation Trillium. Complémentaire. Votre gouvernement avait le choix de couvrir les gens tels que Richard et vous avez décidé de ne pas le faire. Ce ne sont pas, les gens de moins de 24... Ce pas parce que les gens de moins de 24 ans n'ont pas besoin de médicaments, mais la majorité des gens qui utilisent des, des médicaments ont plus de 60 ans et ils ne sont pas couverts. Oui, tri, trillium est là, mais ils doivent copayer. Et maintenant, ils n'ont plus d'argent puisque sa femme doit rester à la maison pour s'occuper de lui. Ma question encore est très simple. Pourquoi avez-vous exclu les gens tels que Richard Medora, qui a 64 ans, de l'accès aux médicaments dont il a besoin pour qu'il ait une certaine qualité de vie alors qu'il vit sa, sa maladie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. C'est vrai, Monsieur le Président, si vous êtes un des Ontariens qui a la chance de recevoir une, une ordonnance couverte par les 3 qui sont couvertes par cette... Euh, par le régime, c'est la proposition des néo-démocrates. On ne voudrait pas limiter la capacité des médecins et des infirmières praticiennes d'émettre de, de, de, de des ordonnances. C'est important. Si vous est en mesure d'obtenir un de ces 125 médicaments sur ces 400 000 qui existent. Voilà la proposition des néo-démocrates. Plusieurs Ontariens ne tomberaient pas dans cette catégorie. Et je sais que ça dérange le, dé, le député de l'autre côté, comme Steve Markin, qui a, qui a pris la parole avec la première ministre, avec la, la chef du troisième parti, qui a félicité notre plan, qui a dit où on établissait de bons principes sous ce gouvernement. Nouvelle question. Député de Northumberland, Quinty West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la Croissance. M. le ministre, nous en vous entendons souvent parler de la façon dont l'économie ontarienne est dans une, dans une position de force. Nous menons le G7 depuis deux ans, fait de croissance, et nous avons notre plus bas taux de chômage depuis 16 ans. Nous sommes dans une excellente situation présentement et nous sommes très concurrentiels. Ce gouvernement a fait des efforts afin de diminuer la paperasserie, afin de se débarrasser de 80 000 réglementations inutiles au cours de différentes tables rondes. Monsieur le Président, il n'y a aucune garantie que notre économie se portera bien demain. Nous faisons partie d'une économie mondiale qui est très concurrentielle. Et j'aimerais savoir ce que nous allons faire pour nous assurer que l'Ontario soit concurrentiel et l'endroit où il est plus facile de faire des affaires dans l'Amérique du Nord, le ministre du Développement économique et de la croissance. Merci, Monsieur le Président. Le député a raison. Nous faisons de notre mieux pour que l'Ontario soit un des endroits au monde où il est plus facile de faire, de, de faire des affaires. Et ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que l'Ontario continue sur cette voie. Voilà la raison pour laquelle le ministre des PME ainsi que moi-même, hier, la semaine dernière, plutôt, avons annoncé huit réformes clés qui nous aideront à se rendre, à se rendre à ce, dans cette situation. Nous allons diminuer les tarifs administratifs pour chaque dollar $25 que nous encourons par réglementation. Il faudra épargner. $1,25 pour toute entreprise qui um, en ce frais. Nous mettons aussi en place des mesures pour faciliter le processus de complainte pour les PME, pour reconnaître qu'il faut... pour reconnaître les initiatives d'application de la loi, et je vais en lire plus au cours de la complémentaire. Merci, complémentaire. Ma prochaine question est pour le ministre des PME, des petites entreprises. C'est une question très importante. Mais, Monsieur le ministre, les grandes banques du Canada s'attendent à ce que l'Ontario soit chef de file en croissance économique cette année. Nous savons aussi que l'Ontario a gagné près de 700 000 emplois depuis le fond de la récession c'est une augmentation, de, une reprise de 250 Ce sont des chiffres prometteurs et nous voulons nous assurer que l'Ontario continue sur cette voie de la prospérité. Pourriez-vous dire aux législateurs quelles mesures sont en place pour encourager la croissance économique en Ontario, tout particulièrement ce que les petites entreprises peuvent voir se mettre, être mises en place au cours des prochains mois? Au ministre responsable des petites entreprises, de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. J'aimerais remercier le député de Northumberland, Quiddy West, qui connaît très bien les PME. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire que cette année, c'est le 50e anniversaire de Bright Speedway, une entreprise qui existe depuis près de 30 ans. Donc, un samedi soir, lorsque la, la température n'est pas belle, l'endroit où se trouver, c'est Bright Speedway. J'ai eu la possibilité d'être dans les, dans un supermarché où nous avons annoncé que nous diminuions les tarifs de, 2000 par, de $200 000 par année pour les PME de l'Ontario sur la vente de bière et de vin. C'est une diminution de 76 dans ce secteur pour la vente. Nous avons fait d'autres annonces. Nous étudions différentes façons d'améliorer le processus d'approvisionnement pour les PME de l'Ontario et nous lançons aussi... Un accès unique. Intervention du président. Député de Wellington-Alton Hills, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. De nouvelles réglementations ayant trait au permis d'embouteillage de, d'eau sont proposées. Pendant des années, j'ai maintenu que toute décision ayant trait à ce sujet, devrait être fondé sur la, les données scientifiques afin de s'assurer que nous conservions notre eau d'écoulement et protéger les prochaines générations. Je crois aussi que la communauté devrait être consultée dans, et qu'un plan de croissance à long terme devrait être considéré et que nous devrions faire des études. Est-ce que le ministre peut assurer cette chambre que cette nouvelle réglementation assurera la durabilité à long terme de nos ressources d'eau de ruissellement le ministre de l'Environnement de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour une question très songée. Et nous avons eu des conversations à ce sujet et je sais qu'il s'inquiète grandement à ce sujet. Il représente une partie de la province qui euh, voit ses ressources d'eau diminuer. Et c'est la même chose pour Kitchener, Waterloo et Cambridge. Lorsque nous avons de l'eau de ruissellement qui est retirée de la circulation, on s'inquiète. C'est la sécurité de ces ressources qui nous inquiète et qui représente un grand défi. Elles sont aussi utilisées par les municipalités et les entreprises d'embouteillage d'eau. Ça crée de grands stress et c'est exactement pour ces raisons qu'il faut protéger la sécurité des ressources d'eau ontariennes cette eau sur laquelle nous nous fions. Et au cours de la période d'études et des données scientifiques qui sont établies, nous ferons exactement ce que le député demande. Complémentaire. À chaque année, un grand nombre de bouteilles de plastique sont jetées à la poubelle et se retrouvent dans nos dépotoirs. Le gouvernement doit montrer le leadership nécessaire afin d'encourager le recyclage de plus de bouteilles d'eau. La majorité des provinces canadiennes ont un programme de remboursement qui couvre les bouteilles de plastique afin d'encourager le recyclage. On me dit que le Madinitoba lanceront un système de dépôt très récemment, très bientôt plutôt. Nous, nous facturons 5 000 pour des millions de, de dollars qui sont donnés, et qui sont retirés, et ce devrait donc être remis aux municipalités. Ça ne devrait pas être une ponction fiscale. Est-ce que le ministre va essayer d'améliorer les efforts de recyclage en ce qui a trait aux bouteilles d'eau dans la province de l'Ontario? Le ministre. Monsieur le Président, encore une fois, je vais être d'accord, dire que je suis d'accord avec le député de l'autre côté. Je sais que lui et son parti ont appuyé le projet de loi 151 pour l'économie circulaire. Icewater Springs, par exemple, a un taux de reprise de 100 en utilisant la responsabilité de l'entreprise. C'est un mécanisme qui fonctionne très bien. Ça a été appuyé par votre parti? Nous sommes ouverts à tenir une discussion sur les alternatives qui proposées par le, par le député, mais nous ne voulons pas dédoubler le système et nous voulons travailler avec les groupes environnementaux afin de s'assurer de la responsabilité des producteurs, puisque cette entreprise que je viens de mentionner est un chef de file dans la récupération. Nous allons étudier les alternatives, mais il faut aussi se féliciter pour le projet de loi qui a été adopté il y a moins d'un mois. Nouvelle question. Députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre, Monsieur le Président. Il y a une crise à l'échelle de la province dans la santé mentale chez les étudiants, et ce gouvernement continue de l'ignorer. Entre 2012 et 2015, l'Université Algoma a dû augmenter le nom « le budget » de 133 pour les traitements de santé mentale à Georgian College. Il y a eu une augmentation de 211 dans le nombre de rendez-vous qui ont été pris entre 2013 et 2016 à l'Université de Toronto. Il y a eu une augmentation de 143 dans le nombre d'étudiants qui reçoivent des traitements en santé mentale entre 2009 et 2016. Et le 6 millions de dollars de plus qui est attribué cette année pour, devra être partagé par 24 collèges et universités est une goutte dans le d'eau dans l'essaiant lorsqu'on compare aux besoins. Quand est-ce que ce gouvernement libéral mettra en place une stratégie à long terme complète pour engager les campus et euh, communautés à se conjuguer avec cette situation? Au, à la ministre de l'Éducation avancée, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. C'est certainement une question dont j'entends beaucoup parler. Il ne fait aucun doute que la demande pour les services en santé mentale augmente, et c'est exactement la raison pour laquelle, au cours du dernier budget, qui a été rejeté par le dé la députée de l'autre côté, pré prévoyait une augmentation de 60 du financement pour les traitements de santé mentale sur les campus. Une augmentation de 60 parce qu'il faut être présent lorsque les étudiants font face à des défis, qu'ils ont besoin d'aide. Il faut que nous soyons présents. Je dois dire que j'ai fait cette annonce avec le ministre de la Santé des soins de longue durée à l'Université de Toronto. Et c'est une annonce qui a été très bien reçue. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, j'ai rencontré les collèges de l'Ontario ainsi que le Conseil des universités de l'Ontario qui m'ont dit que le manque d'action de ce gouvernement force les collèges et les universités à devenir des fournisseurs de services de soins de santé mentale en plus d'être des, des institutions d'éducation. Il y a plusieurs enfants et jeunes qui attendent pour des services de santé mentale et ne peuvent obtenir leur soutien que lorsqu'ils arrivent à l'éducation supérieure. Mais entre-temps, plusieurs écoles croient qu'elles n'ont pas le choix que de fournir des contrats privés pour les traitements de santé mentale. Catherine Munn dit que ce sera un désastre pour les étudiants. Nous ne nous attendons pas à ce que les institutions postsecondaires traitent les maladies mentales. Pourquoi est-ce que ce gouvernement s'attend à ce qu'il à ce, à ce qu le fasse? La ministre, ce budget contient une augmentation de 60 Intervention du président. Député de Kitchener-Waterloo, vous êtes averti. Continuez. Donc, une augmentation de 60 dans le financement qui est, sera attribué à la santé mentale sur les campus. Mais ce n'est pas tout l'investissement que nous faisons. Nous élargissons aussi l'accès aux services de psychothérapie avec un programme à l'échelle de la province qui aidera les gens, incluant les étudiants, qui vivent avec l'anxiété et la dépression. Nous avons neuf centres intégrés pour les jeunes afin que les jeunes aient accès à un endroit où ils pourront trouver tous les services, et c'est en grande demande parce que ces élèves utilisent les services. Ce sera ce seront des, un service qui sera vraiment centré sur les jeunes qui ont de la difficulté avec la santé mentale et les dépendances. Et nous donnons aussi des ordonnances de médicaments pour les gens qui ont moins de 24 ans. Nouvelle question. Député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Chaque député de cette Chambre sait très bien que nous sommes dans une période sans précédent en fait d'investissement en infrastructures. Nous construisons et réparons de l'infrastructure publique importante comme les écoles, hôpitaux, transports publics parce que nous nous engageons à faciliter la vie des Ontariens et Ontariennes. Dans ma circonscription de Kitchener Centre la semaine dernière, j'ai annoncé 2,3 millions de dollars afin de réparer les systèmes d'égouts et le... pour livrer l'eau potable. Ce sont des investissements qui sont essentiels pour créer des villes où il fait bon vivre. Il y a aussi une augmentation de 18 milliards de dollars qui améliore la vie des gens, non seulement dans ma circonscription, mais dans toutes les circonscriptions de cette province, et ce, incluant chaque circonscription représentée par les députés de l'opposition. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire, nous parler des avantages de ces investissements et comment ils sont ressentis dans nos collectivités à l'échelle de la province? merci euh... Monsieur le Président, merci pour la question. Je dois dire que euh, je dois remercier le leader de l'opposition, le leader du troisième parti. Je suis certain qu'ils savent que pas un membre de leur caucus m'a posé une question concernant l'infrastructure. Depuis que je suis devenu membre de l'infrastructure, il y a plus de deux sessions. Euh, Président, ça doit être parce qu'il euh, croit que nous faisons un travail excellent euh, pour l'infrastructure dans la province parce qu'il est difficile de critiquer un plan qui va délivrer euh, 53 millions de dollars directement aux euh, circonscriptions euh, du Parti conservateur en 2017 et plus de 474 millions de dollars euh, pour un hôpital psychiatrique, également euh, le... La le financement de l'infrastructure dans euh, la circonscription du leader de l'opposition, le silence de l'opposition concernant l'infrastructure en dimanche. Asseyez-vous. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour euh, sa réponse très intéressante. Étant donné euh, ces faits, qui compte. Peut-être que le leader de l'opposition voudrait bien arrêter de donner des discours. Il prétend que nous euh, ne, ne faisons rien pour l'infrastructure. Venez dans Kitchener Centre vous allez voir beaucoup de travaux. Il y a le projet LRT, l'élargissement de lavenue sur et puis le nouveau tringo et, et autres. Il est important pour chaque député, pour chaque électeur d'avoir euh, ses faits. Nous allons de l'avant avec notre plan 190 millions de dollars, milliards de dollars pour l'investissement dans l'infrastructure. L'économie répond à ce que nous faisons pour rendre la vie plus facile, plus abordable. Notre taux de chômage est le plus bas depuis 16 ans et nous avons rajouté 700 000 emplois nets depuis la récession. Est-ce que le ministre voudra bien partager de nouveaux faits concernant comment il aide à bâtir l'Ontario? Ministre de l'Infrastructure, merci. Je suis heureux de vous donner quelques faits concernant nos investissements dans l'infrastructure. Donc, voici donc un fait pour le leader du troisième parti de notre gouvernement pour qu'il y ait quatre projets majeurs de santé à Hamilton, presque un milliard de dollars. Les quatre utilisés, le modèle de approvisionnement euh, détesté par le NPD. Tous ont été dans le budget et à temps, sauf un. Euh, Hamilton reçoit 1 milliard de dollars pour les LRT et jusqu'à 33 millions de dollars pour euh, l'infrastructure eau et aux usées. Et notre budget actuel a rajouté 30 milliards de dollars de plus pour l'infrastructure critique. Les deux leaders de l'opposition euh, ont euh, voté contre le budget et contre la vie meilleure pour euh, les Ontariens. Alors La prochaine fois que ces deux leaders vont euh, voter, il faut qu'ils regardent dans le miroir et puis voter pour Kathleen Moon. Nouvelle question. Merci. Député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, Président. La question se pose au ministre de la Santé et des Soins à long terme. En 2016, le ministre a reçu une proposition concernant euh, euh, le droit euh, de, des élans personnels. Et euh, la négociation, le ministre sait qu'il y a beaucoup plus de ces aidants dans le système de santé. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient reconnus. Il y a un besoin croissant pour les soins à domicile, également pour contrôle par un organisme de réglementation pour protéger ces travailleurs, et leurs clients. Le ministre s'est dit euh, prêt à soutenir un système qui aide les patients et les aidants. Est-ce qu'il va répondre à cette proposition ministre de la Santé et des Soins à long terme. Eh bien, merci, Président. Je suis heureux de pouvoir parler de ce que nous faisons pour investir dans les aidants personnels. Et je dois dire que j'ai le plus grand respect pour les milliers et des milliers d'aidants personnels qui travaillent tellement fort, jour et nuit, souvent. Avec peu de préavis. Et lorsqu'on consulte euh, les gens qui reçoivent des soins de ces personnes, ou que ce soit, que ce soit dans une maison de retraite, ou de soins long terme, ou chez eux, je crois que euh, avec les infirmiers et infirmières, euh, ces individus, les types d'aidants euh, qui sont très, très respectés euh, par les individus qui développent un, un, un grand respect, euh, euh, avec euh, leurs patients. Nous avons fait des investissements. Nous avons beaucoup augmenté le salaire minimum. Ici, en Ontario, euh, ça va être... Euh, le minimum est 16 dollars. Ça reflète euh, leurs euh, compétences, mais nous faisons beaucoup plus concernant les aidants, et je vais répondre pendant la question supplémentaire. Peut-être que le ministre devrait regarder les gens, les représentants, les aidants qui euh, secouent la tête. Non, c'est pas vrai. Je me souviens, il y a un an, ils ont... Euh, Fermer euh, le registre des aidants, euh, ça a coûté 5 millions de dollars. Avec une population vieillissante, avec un rationnement des services de santé, il faut qu'il agisse. Euh, euh, L'association des aidants euh, souligne euh, la sécurité, la redevabilité, la confiance, le contrôle. Et votre gouvernement euh, euh, prétend défendre des principes. Il faut reconnaître l'importance, le rôle important et Croissant de ces aidants. Mais est-ce que vous allez être prêt à leur donner le droit de donner leur avis grâce à leur propre association professionnelle? Asseyez-vous. Ministre. Merci, Président. Et nous continuons de travailler euh, euh, sur l'avenir de ce registre euh, des aidants. C'est vrai que j'ai pris la décision de fermer le registre président en 2016 parce que je respectais la provision. Je voulais que le registre soit un outil puissant pour les individus, pour les aidants, euh, pour qu'ils puissent obtenir des emplois pour que les employeurs trouvent des employés euh, pour les gens euh, qui comptent sur les aidants pour des soutiens. Donc, nous travaillons là-dessus. Nous travaillons fort. Nous avons créé un programme d'études euh, standardisé. Nous avons un fonds de 10 millions de dollars annuels pour les aidants qui veulent euh, suivre des formations supplémentaires. Nous avons euh, euh, dépensé 100 millions de dollars pour soutenir l'aide euh, aux personnes... Chez eux, cela veut dire euh, 1,3 million d'heures de plus de soutien euh, à la maison pour les gens. Voilà les investissements que nous faisons dans cette profession importante. Nouvelle question, député de Kenora, Rainy River, pour le premier ministre. Euh, José Begg, 14 ans, euh, trouvé mort dans euh, la rivière McIntyre le 18 mai à euh, Thunder Bay. Tamiki H, 17 ans, morte dans la rivière McIntyre, moins de deux semaines avant. Stéjit de Bangui, 41 ans, morte dans la rivière 2015. Trois autres morts, rajoutés aux sept morts inexpliquées de jeunes autochtones dans cette rivière euh, depuis dix ans. Euh, là, pour une éducation qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur communauté. Euh, pour ces euh, étudiants également, je demande au gouvernement d'enquêter. Il y a un an, euh, l'enquête du gouverneur a fait des recommandations, y compris pour le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que le gouvernement a fait, ministre de la Sécurité communautaire et les services correctionnels? Euh, merci, et je merci à les députés d'en face pour cette question. Et, comme je l'ai dit euh, au grand chef Fiddler et au chef Léonard hier, de la part de nous tous, euh, nos condoléances euh, pour cette perte de vie. Et certes, en tant que ministre responsable, nous voulons nous assurer et je crois que de ce côté de la Chambre, nous voulons... Euh, vraiment euh, répondre à cette situation et nous le faisons, Président. Nous sommes engagés 100 à travailler avec nos partenaires des Premières Nations. Nous estimons la relation positive que nous avons avec les communautés autochtones à travers la province. Et, euh, en ce moment, le député sait euh, qu'il y a un élément euh, qui, à cause euh, de ces examens qui sont en cours, je ne peux pas répondre en détail euh, concernant ces questions, mais j'ai toute confiance, euh, comme nous le savons, euh, le, le commission... Euh, euh, euh, Civil de la police et puis le, le bureau du directeur de l'examen de la police euh, qui vont étudier cette situation de manière juste. Question euh, complémentaire. Je dois dire, ma question concerne qu'est-ce que le gouvernement a fait en fait. Euh, dans l'enquête du coroner, le jury a recommandé que tous les paliers du gouvernement, y, y compris le gouvernement libéral, euh, reconnaissent que l'amélioration des conditions dans les communautés autochtones, euh, l'écart dans les résultats éducationnels pour les autochtones, et les non-autochtones et que les euh, luttes de, de responsabilité entre les différents paliers, paliers, paliers du gouvernement veulent dire qu'il y a moins de financement pour les Autochtones et euh, la recommandation a été de financer sans retard euh, l'éducation des Autochtones. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour réagir à ces recommandations aux morts dans la communauté euh, de Finlande, ministre de Réconciliation et des Affaires autochtones. La question euh, est une question juste, une question importante. En, en grande partie, ce qui arrive aux jeunes autochtones ici en Ontario et euh, dans le nord-ouest de l'Ontario. Euh, euh, reflète euh, toute cette question d'éducation. L'éducation, c'est une responsabilité euh, euh, partagée entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Nous voulons collaborer avec le gouvernement fédéral pour faciliter euh, des euh, moyens pour que les enfants qui sont envoyés des communautés isolées dans le nord vers les communautés dans le sud pour leurs études secondaires, pour que ces élèves puissent euh, euh, trouver un environnement euh, culturel et en, protégé une grande partie des jeunes qui viennent du nord de l'Ontario euh, ont peut-être 13-14 ans et se retrouvent dans des circonstances très difficiles à Thunder Bay. Euh, dans les villes plus grandes, euh, nous essayons de promouvoir une situation à Thunder Bay où ils pourront. Nouvelle question. Député de Butches East York, merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Énergie. Cette semaine, je suis ravi de dire que nous savons que nous avons adopté une loi concernant le plan de hydro juste qui va faire baisser de 25 les factures électriques à, la, à travers la province. Le résultat sera de soulager beaucoup de... de Foyer. Je sais que dans euh, ma circonscription, les gens ont hâte de voir euh, ces réductions sur leur facture électrique, mais il y a d'autres éléments qui offrent un soutien supplémentaire, surtout pour les communautés qui en ont le plus besoin. Beaucoup d'Ontariens à bas revenus profitent du programme de soutien euh, pour l'électricité qui leur offre une subvention euh, pour les personnes admissibles. Et je sais que le plan euh, pour l'électricité juste va euh, développer davantage ce plan. Alors, est-ce que le ministre voudrait bien donner des dessins et selon comment euh, l'élargissement de cette euh, subvention va aider les individus à travers la province. Ministre de l'énergie, merci Président. Euh, Président. J'aimerais remercier le député pour cette question et pour son travail sur ce dossier. Pour ses euh, électeurs Beaches, à la différence de l'opposition, nous soutenons les communautés vulnérables. C'est un pilier central de notre plan. L'opposition euh, n'a pas de plan et le troisième parti a oublié de parler des ontariens vulnérables dans leur plan pour l'énergie. Nous, nous n'avons pas oublié. Nous allons nous servir des fonds existants à travers le de l'énergie de l'Ontario pour élargir le programme de subvention basé sur notre euh, euh, propre direction. Nous avons augmenté de 50 les subventions disponibles, un crédit maximum de 900 dollars par année, un crédit spécial pour ceux qui ont des besoins uniques en électricité. Eux peuvent avoir un crédit de jusqu'à 1300 dollars. Le programme élargi non seulement offre des crédits plus importants, mais est accessible à plus de personnes parce que nous avons augmenté l'admissibilité pour le plan. Nous avons entendu, nous avons agi, nous avons écouté. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour le travail incroyable qu'il fait pour rendre abordable l'électricité pour tous les Ontariens. De ce côté de la Chambre, nous avons été ravis de voir adopter ce projet de loi je sais que les Ontariens... Euh, pose cette question parce que l'opposition de l'autre côté euh, euh, on dit les gens disent qu'est ce qu'ils peuvent faire en votant euh, contre ces euh, subventions, ces réductions? Le plan offre des réductions importantes pour les foyers à bas revenus. Et je suis heureux de, de, de ces personnes d'élargir le programme. Mais l'expansion de ce programme n'est pas la seule initiative sociale que nous avons adoptée avec notre plan pour les DFC. Tous les contribuables euh, vont euh, recevoir une, augmente, une baisse de 25 Mais il y a d'autres mesures qui pourraient euh, augmenter jusqu'à 40 ou euh, 50 les réductions pour euh, les euh, Contribuables euh, qualifiés. Comment est-ce que nous allons aider ces personnes, ministre de l'Énergie? Euh, merci, euh, euh, Président. Merci aux euh, députés pour sa question complémentaire. Un autre programme qui va être élargi avec notre plan pour l'électricité juste, c'est pour euh, faire baisser les taux de, de transmission. Le le RRP, une subvention pour ceux qui, euh, dans les zones les plus difficiles à servir, c'est 800 000 familles qui vont avoir une réduction de 45 de la facture électrique. Et, et je suppose que l'opposition a voté contre parce que ces 45 c'était trop, trop, trop. Euh, tout comme lorsqu'on parle euh, d'augmenter le salaire minimum euh, qui va aider les familles dans la province. C'est trop et trop tôt, euh, président. Mais que dire des travailleurs à mi-temps qui vont avoir le même salaire que les travailleurs, euh, travailleurs à plein temps Je sais que l'opposition va dire trop, trop tôt. Euh, 100 000 nouvelles places euh, de garde d'enfants. Merci. Nouvelle question. Député de Simco. Euh, merci. C'est pour le ministre de la Santé. Euh, euh, le ministre sait sans doute qu'il y a besoin de nouveaux hôpitaux dans euh, ma circonscription. Je lui ai signalé euh, ce problème euh, de nombreuses fois. Et euh, j'ai euh, écrit des lettres, j'ai fait des déclarations, j'ai posé des questions, j'ai de nombreuses pétitions. Euh, les réseaux locaux d'intégration de la santé disent que leur priorité, c'est de nouvelles écoles pour Collingwood et Alliston. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a très bien écouté, mais n'a jamais indiqué un soutien quelconque pour ces nouveaux hôpitaux à Collingwood ou à Alliston. Alors, est-ce que ces hôpitaux ont vraiment le soutien nécessaire du gouvernement? Cet après-midi, tous les partis vont discuter de ma résolution de député qui en appelle au gouvernement d'approuver les euh, subventions de planification pour les deux hôpitaux. Alors je demande au ministre, est-ce que le gouvernement va faire cela pour améliorer la santé? Merci. Asseyez-vous. Ministre de la Santé. Eh bien, Président, je suis... Honoré d'avoir les derniers mots avant euh, la pause euh, euh, d'été, euh, surtout sur une question tellement importante. Mais je dois dire que c'est un peu ironique parce qu'un parti qui euh, a toujours dit au gouvernement de dépenser moins euh, pose une question euh, sur l'investissement dans les hôpitaux pour dépenser plus. Et c'est ironique également parce que nous avons 9 milliards de dollars de nouvelles infrastructures dans le budget récemment adopté et opposé euh, par euh, ce député et son parti euh, euh, les hôpitaux de Collingwood et d'Orlinson de sont des hôpitaux importants pour leur circonscription, pour leur région, pour ce gouvernement également. Ils ont fait trois propositions de, euh, de capitaux d'infrastructure capitale ils sont passés à l'étape première et nous continuons d'aller de l'avant et il est important de continuer de collaborer avec tous les hôpitaux euh, avec ces différents processus député de Bruce Gray Owen Sound appel au règlement. Merci Président, j'aimerais souhaiter les bienvenus à Kenny Burgess et Sabina Crime des étudiants euh, de euh, euh, euh, ma circonscription. Merci. Euh, euh, appel au règlement, j'aimerais souhaiter les bienvenus à un groupe de Settlement and Exit Family Support Services, uh, uh, Kingston Road, un groupe de 70 personnes qui sont là avec Indira Vassi. Merci, Président. Appel au règlement, député de Hamilton Mountain. Merci, Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue uh, à et remercier uh, le père d'André Lopage. Claire Le Donne, euh, Dino Le Donne. il a eu trois pages ici à Queen's Park et Claire est la plus jeune, donc je, je crois que ce sera sa dernière visite en tant que père de page. Merci de sa visite, merci d'être là. Merci. Député de C'est un plaisir, Président, de vous de présenter deux personnes dans la tribune, Queenie et Kanya Barakalam, deux euh, parents comme euh, premiers éducateurs. vous plaît, en parlant de, de présentation de, de pages et de, de familles de pages, j'ai une, une triste nouvelle. Permettez-moi de vous euh, informer que malheureusement c'est le dernier jour pour nos pages et je sais que vous voulez exprimer euh, votre, votre appréciation pour leur excellent travail. Différé euh, sur l'avis de motion du gouvernement numéro 34 concernant l'allocation du temps pour le projet de loi 133, une loi euh, euh, pour la mise en application des mesures budgétaires 2017. Nous appelons les députés. Euh, sonnerie de cinq minutes. All members, please take your seats. Asseyez-vous, s'il vous plaît. All members. Tous les députés, asseyez-vous. Le 31 mai 2017, M. Souza a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 34 concernant l'allocation du temps pour le projet de loi 134, une loi pour la mise en application des mesures budgétaires 2017. En faveur, lever la... Mr. Del Duca, Mr. Mr. Sandals, Mr. Souza, Mr. Mr. Souza, Ms. Wynn, Ms. Ms. Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins. Mr. Shirelli, Mr. Dugas, Mr. Dugas, Mr. Mr. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. Mr. Mr. Takar, Mr. Mr. Cole. Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Bardinetti. Mr. Mr. Delaney, Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mr. Thibault, Madame Lalonde, Madame Lalonde, Mr. Coddry, Mr. Coddry, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mangas, Mr. Crack, Mr. McGarry, Mrs. McGarry, Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Jassist, Ms. Jassist, Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Ms. Albanese, Albanese. Ms. Albanese. McMahon, McMahon. Mr. Ballard. Mr. Ballard, Mr. Ballard, Ms. Nidu Harris. Ms. Nido Harris. Ms. Wong, Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth, Ms. Koala. Ms. Kowalha, Ms. Kowalha, Ms. Molly. Ms. Molly. Mr. Milcher. Mr. Milch. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Renaldi. Mr. Renaldi. Ms. those Madame de Rosier. Wilson. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hardin. Mr. Mr. Hardin. Mr. McLeod. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakubas. Mr. Yakubas. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Monroe. Mr. Monroe. Mr. Eure. Mr. Eure. Mr. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Ostrach. Mr. Ostrach. Mr. Mr. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Martell. Mrs. Mr. McDaniel. Mr. McDaniel. Mr. Pedapiti. Mr. Pedapiti. Mr. Cole. Mr. Mr. Mr. Cole. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Mr. Van Mr. Van Mr. Tabin. Mr. Tabin. Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller-Hamilton-East Stoney Creek. Ms. Sattler. Ms. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Madame Gelena. Madame Ms. Fyfe. Ms. Fife. Ms. Campbell. Ms. Campbell. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. French. Ms. French. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Contre 34. Les oui 52, les non 34, je déclare adopter la motion. Nous avons voté sur une motion de troisième lecture du projet de loi 49, loi élect élect électant la loi de 2017 sur les services de l'enfance, à la jeunesse et à la famille, modifiant et abrogeant la loi sur les services à l'enfance et à la famille et apportant des modifications connexes à d'autres lois. Euh, nous appelons les, les députés. Sonnerie de cinq minutes. M. Del Duca propose la troisième lecture du projet de loi 89, loi édictant dictant la loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, modifiant et abrogeant la loi sur les services à l'enfance et à la famille, et apportant des modifications, modifications connexes à d'autres lois. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous levez un être à la fois pour tenus par le greffier. M. Del Duca, M. M. Wynne, Matthews, M. Hoskins, Shirelli, McCharles, M. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Ticar, Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Cole, Mr. Bartonetti, Mr. Bartonetti, Mr. Delaney, Mr. Delaney Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Chan, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Moridi, Ms. Hunter, Ms. Hunter, Mr. Leal, Mr. Mr. Mr. Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mr. Thibault Madame Le Long, Mr. Codres, Mr. Mr. Dixon, Mrs. Dixon, Mrs. Dixon, Mrs. Mangas, Mrs. Manga, Mr. Kraft, Mrs. Kraft Mrs. McGarry, Mrs. McGary, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Ms. Morrow, Mr. Mr. Zimmer, Mrs. Zimer, Mrs. Albanese, Ms. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Nidu Harris, I Harris, Wong, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Mr. Baker, Mr. Mr. Dom, Ms. Ms. Hogarth, Ms Koala, Ms Koala, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mr. Milchin, Mr. Milch, Mr. Potts, Mr. Pop, Mr. Mr. Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Ms. Renil, Ms. Renil, Madame de Rosier, Madame de Rosier. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Shibbisson. Mr. Van Top. Mr. Van Mr. Tabit. Mr. Mr. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Madame Gelliner. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Campbell. Ms. Campbell. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. French. Ms. French à la fois pour être Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mrs. Arnaud, Mr. par Mr. Mr. Clark, Thompson, Barrett, Monroe, Smith, Bailey, Harris, Nichols, Les Il y a 63 pour et 23 contre. Il y a 63 pour et 23 contre. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Le projet de loi est maintenant adopté et intitulé tel que dans la motion. Recognize the government. Monsieur le Président, son honneur attend. Veuillez vous asseoir. Qu'il plaise à votre honneur, l'Assemblée législative de la province a adopté au cours de la séance actuelle certains projets de loi que je prie respectueusement en son, en son nom, votre honneur, de sanctionner. Les projets de loi suivants ont reçu la sanction royale.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 An Act to enact the Ontario Fair Hydro Plan Act 2017 and to make amendments to the Electricity Act 1998 and the Ontario Energy Board Act 1998. Loi dictant la loi de 2017 sur le plan ontarien pour des frais d'électricité équitable et modifiant la loi de 1998 sur l'électricité et la loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario. An Act to revive 2053266 Ontario Inc. An Act to revive Prosperity Revival Loi portant reconstitution de 104, 94, 91 Ontario Inc., loi portant reconstitution 56, 45, 39 Ontario Limited, loi portant reconstitution de Reach, portant reconstitution de Braiserie Chicken Limited, loi ayant trait à la Fondation Est York, loi portant reconstitution de Saint-Pola Drug Inc., loi portant reconstitution de SKAS Auto Services Inc., et loi portant reconstitution de Miller Water Holding au nom de Sa Majesté Royale son honneur à le sanctionne ces projets de loi Je voulais juste que vous vous asseyiez. Permettez-moi un commentaire. Soyez prudent, appréciez votre temps en famille, appréciez votre pause, bien qu'elle ne soit pas seulement ici. Nous travaillons de façon acharnée, on travaille de façon acharnée pour la population de l'Ontario. Et je sais, je sais que vous méritez le crédit pour tout le travail que vous faites pour ces personnes que vous représentez. Et je vous remercie de cet honneur de m'avoir permis d'être votre président. Et donc, il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures.